Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier jeu pour gagner un calendrier Maung M Kama 2021 euh, On va faire un petit tirage au sort donc, pour savoir qui a gagné vu que personne n'avait trouvé Un petit aléa On mélange et on met dans l'ordre et c'est Pirina qui a gagné Pirina, voilà Félicitations, Pirina.